Bonjour, c'est Franck de Chromium. Bienvenue dans ma Future Verona. Alors aujourd'hui, vous allez voir la mise à façon des transitions sur les, back legs, les front legs et les back legs pardon. donc c'est pas, pas très difficile, c'est juste un peu chiant il faut euh, prendre son temps comme d'habitude et on évite de faire des boulettes parce que c'est quand même des pièces qui sont assez importantes profitez bien de cette vidéo car c'est une des dernières vidéos sur la réalisation du rocking chair il n'y en aura pas d'autres, il y aura très certainement un autre rocking chair qui sera fabriqué dans l'atelier dans le futur atelier qui se trouve là, vous ne voyez pas vous mais moi je le vois euh, bien sûr il ne sera pas filmé parce que vous avez tous compris que c'était ultra chronophage euh, ça représentait un petit peu de temps et mine de rien j'ai d'autres projets à vous présenter à tout de suite dans la vidéo alors euh, vous voyez j'ai tout ça à reprendre, j'ai de la matière à enlever alors il faut que je fasse la jonction euh, parfaite entre euh, l'arrondi qui est ici et le futur arrondi qui va être ici, alors ici vous pouvez remarquer que c'est quasiment un angle droit euh, alors je casse tout ça, pour que ça s'accorde enfin, parfaitement avec le rocker. je ne sais pas comment je vais m'y prendre, c'est un, euh, un peu galère pour l'instant là. je viens de me lever, je suis un peu crevé euh, je vais réfléchir un tout petit peu, je pense que je vais tâtonner pas mal et ben, on verra ce qui va se passer par la suite Thank you. À faire le dernier galbe enfin le, la dernière mise en forme sur le back legs droite il me reste plus que celui là à, à faire et l'ensemble des quatre pieds sera terminé donc ça va pas être long euh, j'avais déjà commencé un petit peu j'ai pas filmé parce que j'avais fait un petit live sur sur youtube certains d'entre vous l'ont vu il est encore visionnable, j'ai pas encore effacé. En tous les cas, il me reste ce, cette partie-là à travailler. Et ensuite, ça sera l'arrière et des pieds. Et le, la mise à façon complète du, du Malouf sera terminée. Le reste du travail, ça sera bah, du ponçage. Pour avoir un ponçage uniforme sur l'ensemble du, bah, du rocking chair. Ça, ça va être le plus chiant. Ça va être long. Ça va être très très long. Mais euh, c'est le prix qu'on qu paye si on veut avoir un résultat tip-top. Donc. Bah, c'est parti, euh, je finis ça et après ben bah, on... on attaque ça. Vous bon bah vous souvenez, pour fixer mes, mes rockers sur mes pieds, mes back legs, j'ai dû faire un trou. Donc, pour passer ma tête de vis. Euh, donc, bah, ce trou-là, je vais pas le laisser comme ça, ça risquerait de faire dégueu. Euh, les petits acariens pourraient voir éventuellement le trou qui est en dessous, et ça me fait un peu chier. Donc, comme j'aime bien que ce soit carré, euh, là en l'occurrence, bah, je vais combler, combler mon trou rond avec une cheville ronde. Alors, là, je mets le fil du bois dans le sens que je veux je me fous un petit peu je rentre ma cheville en force enfin je la colle, je la rentre en force et je coupe, enfin j'arrase pour arriver au même niveau que le rocker. Voilà. je vais laisser la colle agir Donc, je pense que dans deux heures je coupe, j'arrase la, la cheville et puis je passerai sur la suivante, parce que je n'ai pas envie de reprendre un autre morceau de bois, celui-là exactement de la même teinte, donc ça correspondra parfaitement. vous voyez bien que là et là c'est trop long enfin c'est trop long c'est euh, c'est pas fini quoi donc euh, je vais devoir couper Alors, bien avant bien avant de faire la mise en forme de mes de mes rockers j'avais tracé mes limites maxi donc c'est à dire les parties j'allais devoir couper donc elles sont en dessous je n'y ai pas touché j'ai bien fait bien fait attention de ne pas couper euh, enfin de ne pas poncer dessus euh, mes deux marques sont là je vais les reporter tout doucement sur le dessus et avec l'aide de la scie japonaise je vais les couper ensuite je leur donnerai la forme finale en espèce d'ogive euh, et ça sera complètement terminé pour le shaping du rocker enfin des, des rockers euh, d'ailleurs il me reste pas grand chose à faire en termes de, de mise à façon sur le, le rocking chair juste des quarts de rond à reprendre et ça sera euh, bah ça sera grand ça sera pas grand chose d'autre quoi donc là c'est un moment que j'attends un petit peu depuis bah, pas mal de temps Je pense que vous êtes tous comme moi un petit peu impatients de, de voir ce que ça va donner Donc je vais couper les rockeurs à leur, à leur euh, code final Alors là je ne sais pas si vous pouvez le distinguer, il y a deux traits euh, C'est mes repères de, de coupe bien sûr Alors euh, pourquoi deux traits ben, C'est simple, il y a la partie ici, c'est le début de l'arrondi qui va se, C'est le début de l'ogive qui va venir mourir sur euh, la, la, le bout du, du rocker. Et ce trait là, enfin le dernier trait, c'est mon trait de coupe ou d'arrasement, je sais pas comment on peut dire, trait de coupe, de mise à longueur. Donc c'est parti mon kiki, je vais couper ça tout doucement. Euh, alors au préalable avant de couper ça, j'ai quand même mesuré du trait de coupe jusqu'à la verticale du pied, si j'avais exactement la même cote de chaque côté. ah eh ouais, il faudrait pas que j'ai enfin, 70 cm d'un côté et 69 de l'autre, ça fait, bah, ça se verrait peut-être pas. Que pas bah, ça ferait dégueu et euh, bah, je serais obligé de recommencer, ça me ferait un peu chier. Donc, c'est parti, mon kiki. On y va, on fout ça tout doucement. Donc, là, je vais pour ranger tout ce qui est outil de coupe. Je vais faire euh, l'ogive du enfin logique la, la, la, la mise en forme du terminal des euh, dérogures je vais réfléchir un petit peu à me balancer parce que là c'est l'appareil c'est encore une fois pas le droit à on est bien, un petit coup de papier de verre et ça sera terminé. Ah, vous êtes encore là Bon ben voilà, c'était une des dernières vidéos, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif ou négatif, un petit pouce rouge, et partagez, euh, partagez-moi ces vidéos que j'ai fait, je me suis cassé le cul, un petit peu bah, pour moi avant tout, mais un petit peu pour vous aussi, pour que vous puissiez voir de quoi on pouvait. faire qu Ce qu'on pouvait faire avec du bois, euh, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, ça me ferait le plus grand plaisir. Alors, euh, tout je raconte en général beaucoup de conneries, mais je pense que si vous aimez ma chaîne, c'est qu'il ya peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu grâce à ça. Ouais. bon j'espère que vous avez passé un très bon moment. C'était euh, une des dernières vidéos, vous l'avez tous compris. Euh, si j'ai mon cul posé dans le clincher c'est qu'il a une raison, c'est qu'il est terminé. Donc, là, vous le voyez trop de détails vous pouvez se basculer il n'y a pas de problème et surtout n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne c'était franck de friolignon ciao les amis